La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. J'aimerais dire cette fois-ci que vous avez été nombreux à me proposer le contenu de cette influenceuse, c'est pas vrai. La réalité, c'est que vous n'avez été que deux, mais que son profil, pour des raisons que nous allons voir ensemble, m'intrigue. Alors restez bien jusqu'à la fin, nous allons commencer en vidéoscopie classique et basculer sur une petite nouveauté qui fera appel au portefeuille, je vais sortir la CB, m'inscrire à ces à ces formations et voir de quoi il en retourne si vous avez toujours rêvé de vous inscrire à des formations un petit peu ridicules sur internet sans oser sortir les numéros de CB, sachez que je l'ai fait pour vous juste avant de commencer. Alors, vais-je avoir l'affront de faire la promotion de mes formations hein, Ça fait une belle assonance en « on » au milieu d'une vidéo où je vais gentiment me moquer de celle des autres. Eh bien non, je ne l'ai pas Hein, comme disait Cyrano, moi c'est moralement que j'ai mes élégances, donc ça c'est pas une élégance, c'est un grand bon moment. On va dire que c'est quand même une petite distinction par rapport à d'autres qui ne s'en seraient pas privés. Donc je vous propose tout simplement à la place de la publicité de me rejoindre sur Instagram. Voilà Instagram, j'ai mis à peu près 10 ans à comprendre comment fonctionnaient les stories. Ça y est, je pense que j'y suis à peu près. Bah écoutez. -le. Chacun ses facultés mentales, hein. on n'a pas tous euh, la cognitivité d'une influenceuse. Allez, oh, personne juste, ça fait plus de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc les stories, voilà, vous vous montrez en train de consommer mes contenus, je rebondis, je les partage, je vous tague ou pas, je vous fais voir des choses que je ne peux pas vous faire voir ici parce que ça ne s'y prête pas. C'est la meilleure façon d'interagir avec moi en ce moment. Vous me retrouvez là-bas sous Stéphane underscore Edouard, voilà. Vous savez comment comment ça marche, on vous le met à la fois sur l'écran et à la fois au pied de la page, en description. Alors voilà, rendez-vous tout de suite sur Instagram. Vous pouvez dès maintenant m'y suivre et commenter en la vidéo que, que vous vous apprêtez à voir en, en même temps. Voilà. désolé pour la luminosité qui change. Oh le soleil, qu'est-ce que tu fais Oh, je et fais comme moi, la croche le décor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un petit peu particulier. Je sais pas si vous avez remarqué au premier coup d'œil, mais euh, j'ai changé de maison. Je suis dans mon appartement. Je oui, alors Cocotte, si tes abonnés sont que, comme ouais, les miens, le changer. Ils en ont là, strictement rien à foutre. Ça hein. parce que bah, c'est un petit peu ce que je connais, mais je vais vous trouver des coins un petit peu plus sympas pour filmer. Et voilà, là j'avais pas vraiment le temps, donc je me suis posée comme ça, vite fait, bien fait. Donc désolée si ça ressemble pas à l'habitude, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui, euh, on va parler d'une story time. Je vais vous raconter une histoire qui m'arrivait très récemment. Mais attention, petit disclaimer, parce que je vois la team premier degré... Ouh là, oula, oula, ça fait déjà beaucoup d'anglais, là. Trois phrases, trois mots d'anglais. Story time, disclaimer, team premier degré. Donc, vous avez remarqué plusieurs choses. Hein. Déjà, il n'y a pas forcément tous les anticorps au poste frontière pour se préserver de l'invasion de l'empire linguistique. Hein. Donc, déjà, on a compris que... On s'adressait plutôt à des QI à deux chiffres. I'm Et, Et secondo, la logique du disclaimer, qu'on appelle également la logique du... bah eh ben oui, contrôle surprise, devoir sur table. Maintenant, il faut réviser, il faut savoir de quoi on parle, les enfants. C'est quoi la logique du disclaimer la logique du trigger warning c'est le premier pas avant la monétisation de la repentance je vous préviens je risque de vous offenser je fais un trigger warning je fais un disclaimer c'est pour évidemment euh, mettre en place toute la superstructure économique hein, infrastructure politique superstructure économique euh, visant à un jour monétiser la repentance bon on n'a pas forcément conscience de tout ça allez cette fois ci on se le dit très tôt dans la vidéo pour comprendre tous ces concepts, le meilleur moyen c'est de s'abonner à la chaîne. Et si vous voulez me remercier du travail consistant à m'infliger des purges comme cette jeune femme, euh, c'est le moment de remercier déjà avec un, avec un pouce. Voilà, comme ça, c'est déjà dit. Et je sais, j'ai mis dans mon titre, euh, ils veulent tous me pécho, mais c'est pour une raison. Voilà, je ne fais pas la masse prétentieuse en mode. Donc, je sais pas qui euh, veut te pécho, en tout cas, pas moi. Et secondo, je, je tacle rarement sur le physique. Ben, voyons. Mais il y a quelque chose qui me choque, là. Hein je vous laisse encore quelques secondes pour deviner ce que c'est. Il n'y a rien... On avance de quelques secondes. Dites-moi, les chatons, s'il n'y a rien qui vous choque. Je suis irrésistible. Non, je suis là pour raconter une histoire. Donc le titre fait partie de l'histoire. Merci. Donc la team Premier Degré, s'il vous plaît, n'envahissez pas les commentaires. On n'envahira rien. Par contre, je suis désolé, t'as une moustache, meuf. Attends, regarde, malgré je rêve, voilà une putain de stache mou, quoi, la meuf l'histoire scandaleuse qui avait... Non mais c'est quand même dingue. Enfin tu vas nous expliquer dans quelques secondes où il suffit de, de, de, de faire glisser jusqu'au pied de page euh, ta vidéo, la description pour voir les liens de tes, de tes euh, sites de création de contenu, les fans et compagnie. Tu nous vends ton physique, tu monétises le stupre et as une moustache. Enfin merde je tacle rarement sur le physique. Mais quand même c'est pas possible. Bon, alors évidemment, c'est pas une... J'ai regardé, j'ai fait l'enquête, c'est pas une moustache. En fait, c'est la trace de son opération de chirurgie esthétique. Elle a un peu la même problématique que les boys c'est il faut, il faut que ces gens fassent croire qu'ils ne vieillissent pas, alors qu'en réalité, c'est le cas. Elle, elle nous fait la gamine euh, pour monétiser, entre guillemets, une espèce de, de, de, de, de néo-virginité en ligne. En réalité, elle a 30 ans. Mais pour le masquer, donc évidemment, on a tout de suite recours à des, à des adjuvants. À des artifices. Et le problème, c'est que quand on n'a pas l'argent, ben on le fait faire euh, dans des pays sous-développés. alors Je sais pas où elle a fait faire son, son intervention de la lèvre. Elle, on lui a carrément ouvert la partie postérieure de la lèvre, ce qui lui a créé un bec de lièvre. quoi C'est vraiment... Euh, elle, elle subit le bec de lièvre pour s'être fait injecter du, du, du collagène ou d d un plastique quelconque dans la lèvre supérieure. Et manifestement, ça ne gêne pas ses followers, ce qui montre bien qu'elle doit... Elle doit vraiment s'adresser, en termes de business, au fond du panier à linge, quoi. Je vais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime, car j'ai créé un compte OnlyFans où je poste des photos de moi en lingerie tous les jours. Vous allez pouvoir retrouver... Alors, attendez, là, il y a beaucoup d'informations dans une seule phrase. Je vais pas m'arrêter sur la lingerie tous les jours, tout ça, je l'ai déjà expliqué dans mon séminaire sur la logique féminine également sur la sexualité, j'ai expliqué qu'il y avait un moment de transition dans la vie d'une femme quand elle comprenait qu'il existait un business orchestré autour de son corps et de la beauté et qu'elle naissait avec des actions au capital de cette industrie. Je vous renvoie vers les conférences associées pour comprendre tout ça. Non, je vais m'arrêter sur la confusion sémantique. Imaginez-vous un, un, un, un légiste, un juriste, un avocat qui confonde le civil et le pénal. Non, ben c'est exactement ce qu'elle vient de faire. Peut-être que les mots « mime » et « only fan ne définissent rien pour vous, je vous le souhaite, mais ce sont les deux plateformes les plus connues de son univers, de l'univers autour duquel elle gravite. Donc c'est un petit peu comme si un vendeur en ligne confondait « ebay et le bon coin ». Cette phrase-là, imaginez-la réécrite avec les mots suivants, je, j'ai créé un compte Le Bon Coin, donc voilà mon adresse eBay. Ou j'ai créé un compte eBay, donc voilà mon lien Le Bon Coin. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça ne veut rien dire, et pourtant, elle évolue dans, cette orbite-là. Ce qui veut bien dire que j'avais, mon intuition initiale avait raison, hein. Pas comme dirait Sacha Guitry, mon rêve avait raison. Là, c'est mon intuition avait raison. Elle a pas forcément le wifi dans toutes, dans toutes les pièces. Bon, il y avait des marqueurs, il hein. y avait euh, le double point dans le titre de la vidéo qui n'existe pas en français. Euh, en français, on a trois points, on en a un, on n'en a pas deux. Bon, manifestement, on n'a plus de doute, c'est du cul, il y a deux chiffres. Et des photos et des vidéos croustillantes. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la description. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si dans les vidéos aller, croustillantes, tu aller. as ta moustache. Bref, bref, bref. Passons à la story time. C'est parti T'aurais pu dire ça anecdote, c'est vrai. Il y a genre un an et demi, Il y a genre. À sur le mot genre gen gen ne sert à rien. Ça, c'est c'est le nivellement par le bas de la langue anglo-saxonne. C'est-à-dire que les Américains ont popularisé cette, cette euh, utilisation intensive et cette cannibalisation de la syntaxe par le mot like. Et chaque peuple vassalisé va culturellement. Le, le, le copie également, alors ça n'était pas le cas avant. Je vous mets au défi de trouver cette forme syntaxique dans du dans une interview en français d'il y a dix ans. J'étais genre, il était genre, ça n'existe pas. Les Italiens font la même erreur avec tipo, la commis tipo. Non, c'est ce sont des approximations de consenti par des esprits déficients. Je suis une gameuse. J'ai voulu me lancer dans le gaming sur Twitch à faire des lives et tout. Et à cette époque, je faisais du box fight sur Fortnite avec mes abonnés, avec mes viewers. Donc je disais à Ce dont ces gens ne se rendent pas compte, c'est que vu par les ressortissants du pays dont ils singent la langue, ils sont ringards. J'ai beaucoup d'amis aux, aux États-Unis, de, de, de tous les âges, de tous les milieux. Vous leur demandez comment ils perçoivent une, une petite française de province qui parle un franglais simpliste et contemporain ils vont la regarder avec pitié et condescendance en, en, en, en disant... Bah Parle ta langue mieux. Là, là c'est ridicule. Ça ah, un box fight et tout, puis je les entendais au micro, on parlait, on faisait connaissance. Donc ça, c'était un petit peu avant le confinement. Bon, je promets plus d'allusions aux anglicismes. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, et je suis toujours amie avec Sarah, qui est une de mes amies, avec qui on joue beaucoup, etc. Un autre de mes abonnés, avec qui on est toujours pote. Et j'ai rencontré la fameuse personne dont on va parler dans cette vidéo. Allons l'appeler Maxime. Oui, alors deux petites réflexions. La première, c'est que les gens ordinaires ont toujours tendance à avaliser leurs qualités et leurs vertus en se prétendant amis de gens extraordinaires. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale à l'action. C'est-à-dire, je mérite de me voir reconnaître des vertus puisque j'ai cette facilité à, à, à nouer des relations extraordinaires. Donc, je dois bien l'être un petit peu. Hein, euh, toujours moyen fourbe et roué, typiquement féminin, de nous faire croire à des vertus qui n'existent pas. Hein. Encore une fois, je, je renvoie à ma série des feintes, euh, les chanteurs misogynes, tous ces gens qui ont eu accès à, aux femmes les plus belles du monde à un instant, et puis qui ont qu on conclu comme gainsbourg euh, <rire> on, les, on les prend pour ce qu'elles ne sont pas et on les laisse pour ce qu'elles sont. Et, et deuxièmement, euh, beaucoup plus sioux encore que la première, c'est cette façon extrêmement vulgaire, ça c'est la vulgarité incarnée, c'est presque encore pire que le, le collage et la moustache, de nous laisser entendre qu'en la côtoyant, on allait rentrer dans son cercle, c'est-à-dire pénétrer dans son cercle de relations, donc dans sa vie, et donc potentiellement euh, dans autre chose, dans un mot plus bref qui finit également par on. Ça c'est le business model de l'influenceuse, Only Fans ou Mime. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas à chaque fois qu'il est question de ces sujets que des gens, que des hommes. Ce public étant non pas en, en, en, en quête de, de nus, parce que là vous auriez beau jeu de dire « mais pourquoi payer des nus alors que le web en regorge de nus anonymes gratuits ?» Mais parce qu'ils n'achètent pas des nus, ils achètent un ersatz d'interaction avec une femme qui leur plaît. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Le marketing est extrêmement vulgaire de ces gens qui, comme disait mon ami Armel, ouvre des restaurants sans avoir de menu, c'est-à-dire synchronise créateur sans avoir aucun contenu à délivrer, eh bien, c'est suivez-moi, engagez-vous, partagez mes contenus, inscrivez-vous à mes formations, vous aurez cette... Je vous laisse une petite meurtrière, je vous laisse entrevoir l'espoir ténu de rentrer dans mes relations avant de potentiellement rentrer dans mon... Je sais pas pourquoi. On parlait tous ensemble c'était ultra fun on s'est rapproché on a fait un petit groupe d'amis et là tout d'un coup vient le confinement oui alors là euh, j'adore toujours ces amis euh, enfin ces gens pardon pour qui euh, le, le confin euh, illusion réalité est totalement en trouble donc euh, on ne sait qui est ami alors déjà de tout temps euh, les gens qui pensent, les gens un peu structurés, ont mis en garde contre la fausse amitié. C'est la fameuse fable des blés son mur » de la Fontaine, euh, qui dit le paysan disant à son fils ces blés sont mûrs appelle nos amis qui viennent nous aider à les récolter. et euh, Trois jours plus tard, les amis sont pas là, les blés sont en train de pourrir. Donc il faut que le faire tout seul, aide-toi toi-même. Et puis la Fontaine ou Ésope d'ailleurs, je ne sais plus conclut. L'ami ami ami, rien n'est plus commun que le mot, rien n'est plus rare que la chose. Et là maintenant, on a des gens qui appellent ami. Des inconnus qu'ils n'ont jamais vus et dont ils, dont ils ne connaissent que des profils sur les réseaux sociaux. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'ai eu une cliente comme ça, une, une joueuse également, qui m'appelait, dans, dans le cadre d'une étude de cas, une cliente VIP, qui, qui m'appelait pour dénouer un dilemme relationnel avec quelqu'un dont, au bout de 15, 30, 40 minutes, je ne sais plus, j'ai fini par dire « mais... Tu l'as rencontré une fois cette personne et la personne me dit non elle avait un an ou un an et demi de relation à distance avec un homme qu'elle n'avait qu'elle n'avait jamais vu donc avec un profil totalement euh, une affabulation totale bon bref donc euh, oui le problème quand on est un adolescent et quand la croissance quand on n'est pas motivé à se sortir par le haut de l'adolescence et qu'on est encouragé par une injonction sociétale à y rester parce que ça fabrique les meilleurs consommateurs, eh bien, il euh, y a certaines notions qui restent troubles jusqu'à la fin, quoi. c'est-à-dire euh, l'amitié, par exemple, on comprend pas que quelqu'un qu'on n'a pas vu ne peut pas l'être, euh, dans une vidéo de la même fournée mais qui sera peut-être diffusée ultérieurement ou précédemment, nous verrons également les frontières entre famille et société, hein, où les adolescents attardés considèrent leur entreprise comme leur famille, Enfin. Toutes ces frontières claires finalement qui ne le sont pas parce qu'elles ne le sont qu'en sortant de la phase de la, de la croissance et de l'adolescence. Évidemment on a tous rien à faire. Là je me suis mis en couple. Maxime était là. Maxime était là dans le groupe malgré le fait que je sois en couple et en discutait euh, comme ça, sans, sans rien de plus vraiment en tant que pote. Donc Maxime se lie d'amitié avec mon ex-copain. Ils s'amusent, ils sont super proches, etc. Super proches, ils sont jamais cette revue. Bien, j'ai plein de potes, je suis trop contente. Et puis, euh, vient le fait que je casse avec mon ex, ce qui date à peu près d'il y a 5 mois et quelques. Et avec Maxime, là, euh, on commence à se rapprocher. Et du coup, euh, sur le live Twitch, je joue avec lui, on live tous les soirs, on joue à Fortnite, c'est classe. Bon, cool. on voit et tellement la ficelle arriver que Maxime, je Maxime, vais vous épargner la conclusion, Maxime, on a deviné. On discutait tous les soirs tous les jours, euh, c'était vraiment un super bon pote pour moi. Genre, euh, j'étais trop trop heureuse. Et puis... Oui, Maxime a faim une amitié avec toi pendant des années dans l'attente que tu te libères et que euh, ils te ils te prennent. Ah bah oui, c'est vraiment très dur à deviner. Euh, remarquez juste, hein, ce que je vous dis systématiquement sur les femmes en mode de séduction, c'est les cheveux vers l'avant. Je lui mettais tous ses cheveux en avant, ce qui fait qu'elle était hyper heureuse parce qu'elle disait « ah oh, mais quand vous me faites un brushing, ils sont lourds !» Ne vous laissez pas abuser par le fait qu'elle soit en T-shirt et dans un contexte pas très glamour. Hein. Il euh, y a une volonté évidente euh, d'être en mode séduction, et pas pour le plaisir ou la beauté du geste, mais évidemment pour monétiser hein, ce, toujours cette, cette attraction. Il y a un jour où euh, Maxime me fait une crise de jalousie parce que je joue avec d'autres de mes viewers, avec d'autres abonnés, et que je me lis d'amitié avec d'autres garçon. Il faut savoir que j'ai beaucoup de potes gars, ne me demandez pas pourquoi. Ah oui, on se demande, demande pourquoi. On va avoir ton Instagram, on se demande pourquoi. Ouais, on s'entend bien. Donc, je me lis d'amitié avec un autre pote gars, et là, Maxime me fait une crise de jalousie sans nulle part, alors qu'on est juste potes. D'accord. Donc là, je résume. Vous avez l'essentiel. Euh, une influenceuse qui s'est décerné elle-même le titre de coach en séduction d'une trentaine d'années, n'a rien compris au principe de l'amitié homme-femme. C'est dire sa, sa pertinence et sa valeur. Ah tiens, on voit qu'elle elle fait de l'auto-bronzant aussi. Là, j'ai fait un arrêt sur image à 3,42. On, on, on voit qu'elle a, elle a cramé, en fait... Ah non, elle a des zones de son visage qui ont cramé, c'est hyper bizarre. Ah oui, elle a fait de la machine à bronzer, mais avec un petit bandeau sur les yeux, apparemment, et, et, et, et certainement autour de la bouche également, par rapport à son opération. Donc en fait, elle est colorée un peu à la Donald Trump, mais euh, avec des taches blanches de dalmatien. Et donc, une experte autoproclamée des relations hommes-femmes ne comprend pas l'amitié homme-femme. Bon, j'ai compris, je voulais résumer en trois minutes, je vous invite à consulter la vidéo que je mets dans le coin de l'écran si vous vouliez comprendre en quoi amitié homme-femme est un oxymore, une antinomie, et en quoi ça peut exister, mais de façon temporaire. Bon, bref, alors moi, du coup... Avec toute cette, euh, cette accréditation, je ne rêve que d'une chose, c'est d'approfondir un petit peu le sort de cette femme. Donc toujours au niveau de la confusion sémantique, hein, l'absence de précision, le lien vers son compte OnlyFans est en fait un lien Instagram. Et, et en fait, elle n'a pas d'OnlyFans, elle a un mime. D'accord. Donc, en fait, elle substitue chaque concept par un autre, mais euh, on espère que son comptable fait le travail pour elle, parce que si ses déclarations de revenus sont aussi précises que ça, elle va avoir des problèmes. Son compte Instagram euh, a un nombre d'abonnés qui a l'air un peu plus réaliste que le nombre d'abonnés de son compte YouTube, sur lequel je ne me suis pas arrêté, mais qui est absolument grotesque. Comment on sait si un nombre d'abonnés est réaliste On regarde par rapport à l'engagement, c'est-à-dire au nombre de réactions suscitées par chaque publication. Sur Instagram, elle a 100 près de 150 000 abonnés et entre 8 et 15 000 réactions par photo, ça c'est plausible. Sur Facebook, elle l'a elle prétend avoir 700 000 abonnés, alors que ses vidéos font 8, 10, 12, 14 000 vues. C'est absolument impossible. Donc, euh, ce n'est pas de la jalousie de ma part, c'est simplement un fait. Ces abonnés YouTube sont achetés ou ils sont totalement bidons. Ils sont obtenus par des procédés euh, fa fallacieux. Alors, que vous dire sur son compte Instagram Soit elle cherche à émoustiller une niche d'hommes qui sont les fétichistes des femmes à moustache, soit euh, simplement elle, un... elle, elle s'adresse tellement au bas du panier à linge que ces gens ne sont pas capables de remarquer qu'elle a une immense cicatrice dégueulasse au-dessus de, au de la lèvre, soit elle assume totalement l'échec de sa chirurgie esthétique, mais j'ai un gros doute, euh, sachant qu'elle ne le mentionne pas et qu'elle n'a pas tout à fait le profil à assumer ce genre de choses-là. Euh, deuxièmement, bon, je tacle rarement sur le physique. Mais enfin, elle a des faux cheveux, hein, donc c'est marrant que l'engence, euh, le, le genre, comme il convient désormais de dire, ou l'engence, comme on le disait dans le monde traditionnel, qui nous enjoint le plus au naturel, à la spontanéité et au non-calcul, est celle du faux, en fait. C'est-à-dire que son, ses photos sont, le, le maquillage, c'est le règne du faux, la retouche, c'est le règne du faux. Et elle a même de faux cheveux, je pense, sur une bonne partie des vidéos, au sens où on voit presque l'endroit où ils sont rattachés. Hein, regardez les photos où elle a les cheveux très très longs. On voit, là, ce sont des, des, des, des, des implants, enfin pas des implants, je ne sais plus, vous dites-le en commentaire quand on achète des cheveux, qu'on se les rajoute. Vous voyez bien que sa longueur normale, hein, c'est celle de ses dernières, euh, de ses dernières publications, et également celle de sa vidéo YouTube. Et, euh, dernière confirmation, on voit que sans maquillage, c'est évidemment un laidron rond. Hein. I'm a bad bitch. Et euh, avec ce type de profil d'influenceuse euh, sortie de nulle part, entre guillemets, elles se démasquent assez facilement car elles n'ont jamais, il ou elle d'ailleurs, hein, c'était également le cas pour Jean-Pierre Fanguin, n'ont jamais la présence d'esprit d'ajourner de, leur compte en, en faisant du nettoyage dans les anciennes photos. Donc il suffit de regarder un petit peu leur première publication pour voir qu'en général... Euh, les hommes étaient beaucoup moins musclés ou les femmes beaucoup plus girondes et qu'elles avaient euh, vraiment les looks euh, qui trahissaient leur, leur, leur origine sociale. On voit sur ces premières photos, c'est vraiment Cindy BTS esthéticienne à Avignon euh, qui a échoué à travailler chez Yves Rocher et qui a atterri champouineuse à Zouzou Coiffure avec euh, l'effort de, de filtrage. Hein, on, on, il faut d'ailleurs s'arrêter un instant sur les filtres. Euh, elle arrive à incarner euh, une, sur l'échelle d'Edgar Morin de la de la Starlette, elle arrive à incarner voilà euh, bon, quelque chose entre la bimbo et la pin-up. Hein. Je sais pas sur cette sur cette photo-là par exemple. Euh, là, c'est plutôt le, le succès des des filtres et en fait ces filtres, il faut bien comprendre qu'ils reposent sur l'algèbre, hein, l'algèbre plus précisément sur les polynômes et plus précisément sur les moyennes mobiles. Hein. Ben oui, il y a des gens qui font le, le travail. Hein. Donc euh, ces filtres se, se font quoi en fait Ces moyennes mobiles, ces polynômes font quoi eh bien, euh, simplement, ils, euh, ils métissent, en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent l'ensemble des traits féminins, et ils en font des moyennes mobiles, c'est-à-dire extrêmement euh, sophistiquées. J'ai pas dit que le résultat était sophistiqué, j'ai dit que la technologie est sophistiquée. Et, et, et ils s'efforcent, finalement, de faire ressembler euh, chaque euh, profil soumis, à la moyenne de tous les visages jugés comme séduisants par les internautes. C'est-à-dire que c'est un métissage forcé où à la fin, la, la, la personne se retrouve avec une couleur qui n'existe pas vraiment, avec un nez qui n'existe pas vraiment, avec des traits qui n'existent pas vraiment. Et, et, et, et elle se ressemble absolument, absolument toutes. Bon, alors moi, encourager par le fond et par la forme, je ne rêve que d'une chose, c'est de tenter sa fameuse, sa fameuse formation. Alors c'est parti. Https 2.1 Unmissable. Donc évidemment, le titre est en, est en anglais, enfin son pseudo est en anglais. Immancablecoaching.com slash promo-formation. Alors c'est parti, on s'inscrit. Alors, coordonnées, paiement. Bon. Jusque-là, pas de surprise. Stéphane-Edouard, etc. J'espère que sur l'écran précédent, comme moi, vous avez été convaincu de la véracité par le, le double-triple point d'exclamation. Six points d'exclamation sur la même page de vente. Moi, euh, ça m'enjoint à acheter sans, sans tarder. Alors, euh, donc là, on a un choix à puce, mais il n'y a qu'une seule option à ce choix. C'est assez marrant. Deux formations pour le prévoir. Bon, écoutez, euh, hein, si, si quand une seule option est proposée, bon, bah, alors, je prendrai donc les, les deux formations pour le prix d'une, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mais avant d'acheter, on va quand même aller voir un petit peu ce que racontent les conditions, géné ah, les conditions générales de vente n'existent pas. Oui, elle doit en fait supposer que la cartouche YouTube, qui est le cadeau des créateurs de contenu à 100 000 abonnés, qu'elle affichait fièrement derrière elle sur l'écran précédent, en fait, ça tient lieu de, de conditions de vente. Hein. Manifestement, dans son esprit... Euh le nombre de followers tient lieu de, de statut juridique. Oui, non mais c'est bien, c'est libéral, c'est turbo-libéral même. Alors ça y est, les mails de confirmation arrivent, vous voyez donc la preuve que j'ai bien payé. Alors moi je vois un numéro de support téléphonique aux états unis qui commence par un plus un. donc ça m'inspire entièrement confiance pour un contenu en, en français. Je sais qu'en cas d'arnaque, évidemment, quelqu'un aux états unis dans l'Ohio, va m'aider. Alors, mot de passe. Bon, on va mettre un mot de passe assez simple. Je pense que personne ne va se donner un mal fou à essayer de le deviner. Voilà, j'accepte de recevoir les mails d'instruction et des promotions ou pas. Hein, ou pas. Ah, alors, une autre opportunité de s'assurer qu'elle a des conditions générales de vente en règle. Alors, j'accepte les CGV Teachable. Non, ça, ce sont celles de sa plateforme pour laquelle elle n'est pour rien. Ce qui m'intéresse, ce sont les siennes en dessous. Voilà, celle-ci. Et... Bah c'est du lorem ipsum, hein, c'est du copier-coller, c'est de l'onglet, ça, ça, on ne sait pas où ça s'applique, dans quel pays, ça n'est en rien personnalisé. Je pense que sa personnalisation s'est arrêtée au smiley des emails de confirmation de commande. Hein. Elle a mis un gros smiley avec des cœurs, je pense que voilà, ça doit s'appeler la, la personnalisation. Mais en même temps, c'est la logique barbare. Hein, euh, le, le, le, la, la, une nouvelle technologie survient et qui brise le, le, le, le primat qu'avaient avant les, les, euh, les, les gens de l'ancien monde comme moi par exemple, qui, ont, qui avons connu toute l'histoire des, des blogs, donc on peut pas trop le demander non plus. Alors, ça y est là on est dans, dans le dur, on est dans les contenus Oula, vais-je apprendre de quoi compléter mon dictionnaire logique des femmes, logique des hommes, j'espère. Ah, ça parle même de finance là, hein, on, on sent que elle s'éloigne peut-être un petit peu de son cœur de, de, de compétences. Bien, ça y est, on est inscrit, on a les droits, comme aurait dit François Pignon, on a les droits! Et, alors moi, évidemment, en tant que, euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que business owner, owner, comme elle aurait dit, j'ai des petits, petites déformations professionnelles consistant d'abord à regarder à quelle entité juridique j'envoie mon argent, ou est-ce que je vous invite d'ailleurs à faire systématiquement avant d'envoyer votre argent à des inconnus sur Internet, faites-le avec la Cloud Consulting, tout est, tout est en règle. Eh bien, je découvre que la société s'appelle, s'appellerait Elite Communication Coaching, et euh, elle aurait un numéro de téléphone aux états unis Déjà, ça inspire confiance. Remerciez-moi d'avoir déboursé, bah, d'avoir sorti la carte bleue. Donc, évidemment, moi, j'ai toujours un, un, un petit reste de curiosité pour, comme ça, les stigmates euh, de ces sites euh, qui masquent bien l'identité euh, des entrepreneurs, des, des structures juridiques. Donc, allons taper Elite Communication Coaching sur Internet et voir... Oh, mais c'est un nom qui m'est familier, ça, euh, un certain Alex Cormon, Alexandre Cormon, c'est ce également autoproclamé star du coaching en séduction qui évolue un petit peu sous les radars, lui aussi a des chiffres de d'abonnement à ses réseaux sociaux à, totalement euh, paranormaux, avec, je crois, plus d'un million d'abonnés à sa chaîne YouTube, et quand il fait des vidéos, il a 5 points moins de, de vues que moi. Enfin, tout ça était été évidemment, éminemment ridicule. Ce bon vieux Alexandre Cormont, un des ancêtres du coaching Séduction. Alors, c'est marrant, parce que moi, à chaque fois que je revois ce type-là, j'ai l'impression qu'il a plus une tête à s'appeler Wissam ou Jonathan qu'Alexandre, qu non, je sais pas, regardez-le. Puis mettez à côté le prénom Alexandre Cormont, Jonathan Cormont, ou Issam Cormont, ou Alexandre Mansour. Enfin bon, je, je dis ça, je dis rien, à la limite on s'en fout. Hein. On, on est tout à fait en droit de s'inventer une personnalité euh, en ligne. Mais là j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui de l'ordre de l'inassumé. Alors tiens, si on faisait une micro-recherche en ligne en deux secondes, qu'est-ce qu'on trouverait Bon, ben voilà, j'étais pas très loin, c'est pas Wissam, c'est Abdallah, ouais, son vrai prénom, c'est enfin son vrai nom plutôt, c'est Alexandre Abdallah, devenu pour les besoins du game, pour les besoins du glamour, Alex euh, Alex Cormont. Si vous permettez, sir, ne gâchons pas ces joyeux festins par quelques bretilles remarques. Alors, il prétend avoir formé, en, avoir créé en 2007 le premier service de Love Coaching en France, c'est marrant. Moi, j'étais là en 2007, je connais tout. Je connaissais particulièrement bien le marché. Euh, il ne me semble pas qu'il ait été premier sur aucun critère. Mais bon, à la limite, laissons lui ce, ce petit plaisir euh, si grand, grand, grand bien lui en face. Donc manifestement, pour cet entrepreneur franco-libanais, ex-joueur de basket semi-professionnel qui culminait à 2 points de moyenne par match, euh, eh bien la France était trop petite c'était un marché trop réduit pour son talent, il a dû conquérir l'Europe, alors évidemment combien, à quelle position, à quelle place est-il arrivé en Europe Bien sûr, ben numéro 1 il ne peut être que numéro numéro 1 hein. c'est marrant comme les gens qui se gonflent à la protéine gonflent également leur notoriété et leurs chiffres, c'est pareil, on a l'impression qu'il y a euh, gonflette physique gonflette des résultats économiques hein. ça, ça va ensemble, c'est corrélé alors, j'ai fait chauffer la CB. Fini Alexandre Abdallah, dont on se demandera à la fin, finalement, quel est son rôle euh, dans cette histoire. Revenons-en à Unmissable avec son, son contenu. Alors, c'est parti. Euh, alors, je ne peux évidemment pas, pour des raisons de copyright, vous diffuser son contenu payant. Nous allons maintenant en voir un panaché de quelques secondes. Si l'intérêt s'est tombé sur cette vidéo, Note cependant que j'ai la probité de ne pas diffuser ces conseils, je, je ne fais que comment dire que que que que que que quelques secondes d'introduction qui n'en révèlent pas la substantifique moelle. Salut à toi et bienvenue dans la formation Comment comprendre les femmes. J'accompagne des millions de personnes à travers vos vidéos YouTube sur le chemin de l'amour, du développement personnel et de la sélection. C'est une grosse confusion au niveau des langages entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que parfois tu peux être un petit peu perdu. C'est très attirant. Ça commence par prendre conscience qu'on est attirant. Quand on parle de comment comprendre une femme, tu imagines bien qu'on va parler de la sexualité et de la femme. Après une introduction où elle évidemment ne manque pas de nous rappeler qu'elle a eu plusieurs millions de... Bon, millions de clients. Mais encore c'est humble, elle aurait pu dire milliards, hein. Et euh, après nous avoir également rappelé qu'elle faisait des rencontres enrichissantes avec des personnes incroyables chaque jour. Bah « Écoute, je ne sais pas comment tu fais, ma chérie. » Peut-être qu'elle est hôtesse de l'air, parce que à part hôtesse de l'air, je ne vois pas quel métier vous permet de rencontrer des centaines de personnes nouvelles tout, tout, tout, tout, tous les jours. Module 1 de sa formation « donc Comprendre les femmes. »« Pose-toi les bonnes questions. » Très bien, il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. « Salut à toi, jeune entrepreneur. »« Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de spécial ?» Je dirais que je fais assez bien le risotto et le tiramisu. En quoi cela m'a-t-il aidé à comprendre les femmes Je ne sais pas, j'espère la découvrir dans le module 2 peut-être. Quelles sont mes plus grandes forces J'hésite entre force jaune et force rouge. Allez, force bleue. Force bleue, c'est bien. « Pourquoi inspires-tu ton entourage ?» je, je, je. Quand j'inspire, c'est plutôt par la narine, par la narine droite. « Qu'es-tu prêt à apporter à une femme en tant que partenaire de vie ?» Et alors, ma préférée du module 1, c'est « Note les influenceuses de la société que tu as subies jusqu'à présent. Hein, » sans le. le la déclinaison ES a subi, mais enfin, ça, c'est un détail, note les influenceuses. Hein, donc, apparemment, euh, Unmissable serait une cousine éloignée de Franck Ribéry. J'espère que la retourne va vite tourner. Quoi. Alors, ça y est, le module 1 est terminé. Vous avez déjà parcouru 20% de la, pro... de la formation en permettant de comprendre les femmes. J'espère que vous êtes éclairés. Donc, dans le module 2, elle nous exprime une vision, on pourrait dire, assez euh, séparatiste et essentialiste du rapport homme-femme, au sens où euh, à, à, la, au, à contrario de certaines néo-féministes, elle ne postule pas à l'égalité parfaite. Elle dit que les hommes ont besoin de confiance, quand les femmes be ont besoin d'attention, que les hommes ont besoin d'être acceptés, quand les femmes ont besoin d'être comprises. J'ai des gros gros doutes, mais n'approfondissons pas. Euh, que les femmes ont besoin, les hommes ont besoin d'être appréciés, quand les femmes ont besoin de respect. Bon, euh, un petit jeu sémantique. Euh il y 2 sur 6 qui sont vrais, je vous laisse deviner lesquels, je vous les mets à l'écran. Répondez-en en commentaire. Ceux qui gagneront ont gagné toute mon estime et toutes celles également missable. Dans le module 3, elle nous pose des... En fait, elle nous pose que des questions, quoi. c'est vraiment la méthode du psy. C'est-à-dire, tu payes pour qu'on te fasse parler. Dans le module 3, tu notes tous tes modèles, dans le, dans... et puis tu prends des bonnes résolutions consistant à te lever tôt, à te brosser les dents, à marcher en forêt, à respirer, à méditer, etc., etc. Tout ça est extrêmement novateur. On ne l'a absolument jamais entendu ou lu. Par ailleurs, je vous fais des résumés absolument objectifs, sans aucune acrimonie de ce qu'on y trouve, hein. N'y voyez aucune condescendance, aucun mépris. C'est simplement la réalité. Dans le module 4, ce sont des phrases à prononcer à des femmes, à une femme, plutôt, à toutes les femmes pour les mettre à l'aise dans leur sexualité. Donc je vous laisse en découvrir quelques exemples à l'écran. Je suis là pour ton plaisir. Maintenant, c'est ton moment. Laisse-toi aller. Module 5 euh, un, un dictionnaire des plaintes, euh, des plaintes féminines alors bon euh, au delà du contenu de la formation qui, qui sort de l'ordinaire justement par euh, son côté indigent euh, j'ai la question qui me taraude est la suivante bon c'est d'abord bah, est ce que vous êtes heureux est ce que vous avez mieux compris les femmes et puis ensuite c'est euh, quel est le rôle objectif quelle est la fonction que remplit cette influenceuse euh, et ses consoeurs, hein, et ses épigones, euh, sont des employés potiches de Abdallah Coaching, la, la holding d'Alexandre Cormon et ses compatriotes, euh, au sens où, euh, du, dans, dans cette hypothèse-là, elle se contenterait de, de, de, de l'habituel psytacisme, hein, elle réciterait euh, les leçons et en fait, euh, elle serait salariée euh, et les inscriptions aux formations ne leur reviendraient même pas hypothèse b ce sont des imitatrices donc pour le coup des épigones d'alexandra abdallah sans aucun statut juridique qui par exemple pourraient être ses anciennes clientes qui revendraient son contenu mais comme elle voudrait comme elle se mettrait l'argent directement dans la poche elle ne s'acquitteraient pas de leur cotisation sociale bah, du coup il faudrait qu'elle mette un nom bidon de société et comme elles n'en connaissent qu'une bah, elles mettent le nom d'une autre hein. ça me paraît gros mais en même temps on rappelle que cette personne Apparemment, on n'a pas bien compris la différence entre Instagram, OnlyFans et Mime, alors que c'est son, son environnement professionnel. Dernière hypothèse, euh, à mon avis la plus probable, tous ces c'est ce qui expliquerait que tous ces contenus se ressemblent, et sont des décalcomanies grossières l'un de l'autre. Est-ce du contenu en marque blanche On me l'avait proposé à l'époque il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire distribue-t-elle simplement un contenu qu'elles n'ont pas pensé, qu'elles n'ont pas écrit en mettant leur bobine dessus, c'est ça la marque blanche, et c'est quand vous distribuez les produits des autres en mettant votre votre marque. J'ai l'impression que vous êtes en train de me monter un turban. Euh, J'ai l'impression que c'est la piste euh, de ces influences qui expliquerait que tout soit égal, hein, que leur contenu ne soit que des, des énièmes, énièmes répétitions. Bref, bah, que conclure Vous voyez que j'ai l'air un petit peu accablé, hein, j'ai essayé d'avoir l'air motivé, mais manifestement, j'y réussis peu. Quelle conclusion on tirait bah, Avant le pouvoir tirait le pouvoir justement de sa force. Désormais, c'est de la faiblesse d'esprit des gens sur lesquels il s'applique. Si vous voulez me voir sortir la carte bleue et le portefeuille pour m'inscrire à d'autres formations du même type et vous les noter et vous les commenter je refuse un hein, son d'autres formations à la séduire sur les réseaux sociaux je, je, je décline la proposition, je refuse si vous rêviez, disais-je, de voir ce qui se cache derrière les formations en ligne sans pouvoir vous les offrir soumettez-moi en commentaire le nom des formations ou des sites internet et je les achèterai pour vous, voilà. Là, c'était un test, simplement pour voir si ce type de vidéo marche. Après tout, la vidéoscopie également, au début, c'était un test, et puis ça a fonctionné. Voyons voir si vous voulez m'infliger ce supplice.